91% de mes joueurs ne sont pas abonnés à ma chaîne, si tu en fais partie et que ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, cela m'aiderait énormément. Bienvenue dans la première édition d'une toute nouvelle série sur Minecraft, les jeux oubliés. Dans cette série, nous allons explorer et découvrir la créativité et l'histoire derrière différents jeux dans Minecraft. Si vous suivez les deux Fantasio 974 depuis 2011, vous vous souviendrez sûrement du Freestyle Fantasio ou du Fanta Bob Show. Dans l'épisode 9 du Fantabomb Show, les deux compères font la connaissance de Big Minigame sur le bob World qui leur présente sa nouvelle création, la Mine Roulette Russe. C'est un jeu très simple, là où l'on doit rentrer dans une salle pleine de dispensers chargés de flèches et casser un bloc de terre situé juste au-dessus du joueur. Si le joueur casse le mauvais bloc, il se retrouve mitraillé de flèches jusqu'à ce qu'il meure. Un jeu très amusant en multijoueur, pour l'époque, lorsque les plugins étaient durs à mettre en place et le mode créatif inexistant. Mais Pourquoi ce concept n'a pas été bien accueilli par la communauté comme le dé Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, à l'époque de la bêta, il n'y avait pas de mode créatif, du moins pas avant la bêta 1.8. Récupérer les matériaux était une tâche très compliquée, surtout qu'il fallait énormément de flèches pour remplir tous ces dispensers. Le système aussi était très très compliqué à mettre en place. Cela nécessitait une maîtrise de la redstone extraordinaire à cette époque, là où personne ne s'intéressait réellement à des circuits complexes. Et il n'y avait pas de comparateur, d'observer bloc, et plein d'autres choses qui sont très utiles pour la redstone aujourd'hui. Contrairement au dé à coudre, qui lui nécessitait bien moins de ressources et était beaucoup plus facile à mettre en place, et mettait plus en avant les capacités de calcul de la chute des joueurs, contrairement à un jeu qui était plus instinctif qu'autre chose. Mais essayons de rendre ce jeu plus attractif, plus amusant. Ce jeu, à l'époque, n'avait pas réellement de but. On n'y gagnait pas, on y perdait seulement. Donc, donnons lui un but. Le but sera de ressortir avec le plus de blocs de dirt. Pour le système de redstone, nous allons utiliser des observer blocs, puis créer un système de redstone beaucoup plus simple. Les dispensers sur le côté gauche enverront des flèches, tandis que ceux sur le côté droit des lingots de néderite. Si le joueur casse le bon bloc, il aura un lingot de néderite. Dans le cas contraire, les flèches empoisonnées s'occuperont de son sort. Un lingot de néderite compte pour deux blocs de terre. Lorsqu'il cassera un certain bloc, il ne recevra rien et le bloc en dessous de lui bougera. Cela lui indiquera qu'il est temps de s'en aller et que le jeu est terminé pour lui. Une petite vitrine donnera une belle vue aux spectateurs qui souhaiteraient voir le joueur mourir ou gagner des lingots de nez de rite. Voilà pourquoi la mine roulette russe n'a jamais rencontré de véritable succès. N'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres jeux intéressants à me proposer, n'hésitez pas à le lire dans l'espace commentaire. Toutes les informations seront en descriptif de la vidéo.